Alors ici, on va voir comment se classent les antipsychotiques en termes de tolérance, c'est-à-dire des, des effets indésirables qu'ils peuvent induire. Donc les antipsychotiques qui induisent le plus de symptômes extra-pyramidaux, ce sont le largactyle, l'aldol et le loxapac. Et globalement, tous les antipsychotiques de première génération. Ils multiplient par trois le risque de correcteur anticholinergique. Ensuite, euh, il y a le risperdal et le xéplion qui, eux, euh, augmentent aussi le risque, mais moins. Ici, vous voyez que c'est 1,8 et 1,6 respectivement. Et donc, vous voyez euh, d'ailleurs que le xéplion est très comparable au risperdal. Donc, en fait, euh, l'argument que le xéplion était donc, une forme dérivée et mieux tolérée du risperdal, ici, euh, ne tient pas vraiment. Donc, le. Les correcteurs anticholinergiques en fait, qu'on prescrit, donc le lepticure par exemple, euh, induisent de nombreuses dysfonctions, de nombreux effets indésirables, notamment sexuels et cognitifs. Donc leur prescription au long cours n'est pas recommandée. Donc le, il est important de retenir en fait, que s'il y a une nécessité de prescrire un correcteur anticholinergique, il faut absolument adapter le traitement, euh, donc réduire la posologie ou changer d'antipsychotique et vérifier aussi les cytochromes, puisque donc pour le dans le cas du risperdal, ça peut venir d'un métabolisme hépatique. Par contre, dans le cas du xéplion, on a vu qu'il était métabolisé uniquement par le rein. Donc dans le cas du xéplion, normalement, il n'y a pas d'explication au niveau hépatique pour expliquer l'intolérance. Donc euh, il y a des grandes variations en termes de sensibilité entre les patients. Et on sait que les patients sont plus sensibles aux antipsychotiques en début euh, de maladie, donc notamment lors de la première exposition euh, aux antipsychotiques. Donc, généralement, on commence à des doses plus faibles. Et donc euh, d'ailleurs, il y a une question qui serait que, euh, de savoir si en fait, la désensibilisation progressive aux antipsychotiques pourrait provenir de l'arrêt euh, des traitements et du fait que ces traitements perdent leur efficacité avec le temps comme on peut euh, le voir parfois. Donc en fait, le mécanisme sous-jacent, en fait, vous le voyez ici, c'est les liens entre la dopamine et les neurones euh, les interneurones cholinergiques. Et donc en fait, quand on va bloquer la dopamine, il va y avoir une hyperlibération euh, d'acétylcholine. Et en fait, les anticholinergiques vont prendre la place de cette euh, acétylcholine euh, au niveau des récepteurs du, du striatum. Et c'est ça qui va corriger les effets extrapyramidaux. Donc ici, vous voyez le classement en fait, de, des différentes molécules euh, en termes de génération de nécessité d'anticholinergique, et vous voyez qu'en tête il euh, y a l'aldol, le loxapac, euh, comme je vous l'ai présenté, le clopixol aussi. Enfin, toutes les premières générations. Donc, euh, ce sont des médicaments qui induisaient donc beaucoup d'effets de, extrapyramidaux. Euh, et ça, euh, donc les secondes générations, on induise moins par le mécanisme 5-HT2A qu'on a vu euh, précédemment. Donc euh, certains antipsychotiques n'induisent pas du tout d'effets anticholinergiques, donc c'est le cas du xéroquel, de, de la clozapine et de l'olanzapine. Euh, et donc là, en fait, ça vient du fait que ces médicaments ont eux-mêmes en fait, des actions sur les récepteurs euh, que l'on a vus précédemment. Et euh, donc c'est un peu comme si l'action anticholinergique était incluse euh, dans le mécanisme d'action de ces antipsychotiques. Donc, le, on va le voir, en fait, le problème des antipsychotiques, c'est souvent qu'il faut choisir entre la tolérance sur le plan neurologique et euh, la tolérance sur le plan métabolique. Alors, le, un effet secondaire euh, très important, c'est l'acathésie. Euh... Pourquoi c'est très important C'est parce que souvent c'est confondu avec l'agitation. Et en fait, l'attitude thérapeutique ne va pas être du tout la même selon qu'on est en face d'une agitation ou d'une akatisie. Donc dans le cadre d'une agitation avec agressivité, on va avoir tendance par exemple à augmenter les antipsychotiques, alors que dans le cadre d'une akatisie, on va avoir tendance à les diminuer et à mettre des traitements qui vont cibler directement l'akatisie. Donc euh, les, le risque d'akatisie, il est multiplié par 3,7 avec l'aldol et l'oxapac par exemple. Et euh, il est aussi augmenté avec le risperdal, le soliant et l'abilify, mais euh, dans une moindre mesure. Donc, euh, par contre, il n'y a pas d'acathésie avec euh, du ziprexa, du xéroquel et du léponex, par exemple. Donc, euh, l'agitation liée à l'olanzapine, kétiapine, clozapine ne peut pas euh, être explicable par part la, l Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, vous voyez ici euh, les classements et on voit bien que en fait, les premières générations sont les molécules qui induisent le plus euh, de risques d'acathésie. Donc, pour euh, limiter le risque d'acathésie, la première chose à faire, c'est d'essayer d'éviter les combinaisons d'antipsychotiques, parce que souvent, en fait, le risque d'acathésie est majoré quand on combine notamment des premières générations ou une première génération avec une seconde génération. Donc le tertian, par exemple, qui est souvent co-prescrit, euh, pourrait augmenter le risque d'acathésie, mais on n'a aucune donnée euh, scientifique pour évaluer le risque d'acathésie sous tertian. Et, et les données que je vous ai présentées, c'était avec des monothérapies, on n'a aucune donnée sur les combinaisons d'antipsychotiques. Donc euh, le traitement de la catisie, ça c'est quelque chose d'important à retenir parce que c'est quelque chose de peu connu. Donc la première chose à retenir, c'est que les anticholinergiques ne marchent pas et que le niveau de preuve pour les benzodiazépines est extrêmement faible. En fait, ça, il y a juste eu un essai avec le rivotril qui avait été euh, testé. Par contre, le traitement qui est le code standard, c'est les bêta bloquants. Et donc en fait, euh, il y avait le propanolol, qui est donc des doses de 80-120 mg par jour, qui avait montré une efficacité, mais qui peut induire des bradycardies et des hypotensions. Et le bêtaxolol, bêta en fait, 10 à 20 mg par jour, qui est un bloqueur central qui lui aussi a montré une efficacité, mais sans les effets euh, périphériques indésirables. Donc, ça, c'est quelque chose à privilégier. La myrtazapine, en fait, avec son, euh, son action en fait, euh, euh, anticholinergique et bêta-adrénergique, euh, est efficace aussi, ainsi que la myansérine, qui est euh, la thymil. Donc, la co-prescription de 15 mg de myrtazapine peut être efficace. Et vous avez aussi la ciproheptadine, donc c'est la périactine, 16 mg par jour, qui est un antihistaminique, anticholinergique, adrénolytique central qui a montré une efficacité. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même de nombreux traitements qui permettent d'améliorer la cathysie. Il y a aussi un essai qui a montré l'intérêt de la vitamine B6 à une dose de 1200 mg par jour dans le traitement de la cathysie. Alors, les antipsychotiques euh, antidopaminergiques euh, induisent mathématiquement une augmentation de la prolactine. C'est-à-dire que quand on inhibe euh, la dopamine, en fait, euh, l'action sur la glande tubero-infandibulaire va euh, engendrer une augmentation de prolactine. Donc là, on voit en fait que le risque de prolactine, d'hyperprolactinémie, il est aussi important avec le zépillon qu'avec la rispéridone, avec le risperdal. Et puis, euh, donc euh, en fait, euh, tous les antipsychotiques qui augmentent fortement, euh, qui sont très fortement antidopaminergiques euh, augmentent la, la prolactine, Donc notamment le soliant et l'aldol. Donc euh, quand on a une hyperprolactinémie prolongée, il y a une augmentation du risque de cancer du sein chez la femme et une augmentation des dysfonctions érectiles chez l'homme. Donc ici, vous voyez euh, le risque... Euh, D'hyperprolactinémie, vous voyez qu'il est très augmenté donc avec euh, Xéplion, Risperdal, euh, Solian et moins avec euh, l'aldol, alors que le Risperdal et le Xéplion étaient censés euh, avoir des actions correctrices de l'hyperprolactinémie, notamment avec l'effet le, 5HT2A. Donc on voit que les hypothèses en fait, de, de tolérance en fait, ne sont pas euh, validées ici. Euh. Donc euh, le, voilà, les mécanismes centraux, euh, tels qu'ils ont été décrits euh, en théorie, euh, ne sont pas toujours suivis d'effets. Donc euh, la prolactine doit être contrôlée régulièrement, à peu près une fois par an, sous l'antipsychotique. Donc si elle est inférieure à 1000 milliunités par litre euh, et qu'il n'y a pas de symptômes cliniques d'hyperprolactinémie, on se contente d'une simple surveillance. Par contre, si elle est supérieure à 2000 mm ou supérieure à 1000, mais avec des symptômes euh, de, de, cliniques, c'est-à-dire par exemple la galactorée ou la disparition des règles chez la femme, ou euh, les dysfonctions érectiles, alors dans ce cas-là, ça peut nécessiter une consultation spécialisée et donc nécessiter aussi l'élimination d'un Donc, euh, Concernant l'espace QT, il est important de rappeler que tous les antipsychotiques augmentent euh, l'espace QT, sauf la bilify et le zéplion. Donc en pratique clinique, le LOXAPAC est beaucoup prescrit aux urgences en disant qu'il n'augmente pas le QT, alors qu'en fait on n'a pas de données pour confirmer cet élément. Donc ici vous voyez le classement des antipsychotiques, et donc ils n'ont pas tous été testés pour voir leur impact sur l'augmentation de l'intervalle QT. Et donc en tout cas, donc on peut retenir que l'Habilify et Exéplion euh, sont sûrs vis-à-vis euh, -vis de l'augmentation de l'espace QT. Alors un énorme euh, enjeu de, du traitement de la schizophrénie, c'est le syndrome métabolique. Donc euh, il est important de savoir que le syndrome métabolique, ce n'est pas qu'une question de santé physique. Le, le syndrome métabolique va aussi altérer le fonctionnement du cerveau et induire notamment un déclin des fonctions cognitives. Donc euh, c'est un effet secondaire fréquent de certains antipsychotiques, on va voir lesquels, et il est très important de dépister sa survenue. Donc, ce qui se passe, en... donc, on ne connaît pas tous les mécanismes en fait, qui sont impliqués, mais donc, euh, certains antipsychotiques ont une action sur les récepteurs 5-HT2C, et ça, ça va augmenter l'appétit. Et puis, euh, ils vont avoir des actions antihistaminiques, donc euh, ça va avoir une action sédative et favoriser la prise de poids. Donc, les deux combinés en fait, euh, vont majorer le risque de développer un syndrome métabolique. Et donc, la première perturbation que l'on retrouve, c'est l'augmentation euh, du poids et notamment du périmètre abdominal. Donc, c'est une graisse euh, périviscérale très inflammatoire qui va donc euh, se stocker donc c'est une, une espèce de bouée et euh, donc euh, ensuite les perturbations biologiques euh, vont euh, être, être en premier l'augmentation des triglycérides donc ça c'est extrêmement important parce que c'est très fréquent et donc il y a, y a des, des antipsychotiques qui font augmenter le taux de triglycérides et donc quand on est face à cette augmentation il faut absolument euh, prendre une décision prendre une action et ça c'est trop rarement fait en pratique donc il faut décider si on continue ou pas l'antipsychotique et ce qu'on fait pour euh, enrayer en fait, ce mécanisme qui va ensuite conduire à l'apparition potentielle plus tardive euh, d'un diabète. Mais donc vraiment ce que l'on voit c'est des troubles lipidiques en premier. Donc c'est vraiment sur les triglycérides qu'il faut se, se focaliser. Donc c'est le marqueur d'une résistance euh, progressive à l'insuline. Donc le Quasiment tous les antipsychotiques font prendre du poids. Euh, C'est euh, l'Habilify et les, les premières générations qui ont le meilleur profil de tol tolérance vis-à-vis -vis du poids. Mais on va voir quand même qu'ils ont tous une action. Et alors, ceux qui donc, font prendre le plus de poids, c'est en premier lieu le Ziprexa. Donc, on va voir pourquoi le Ziprexa, finalement, n'est pas recommandé dans la pratique ligne courante ou réservé vraiment à des cas où le Leponex ne peut pas être administré, par exemple. Et le Largactyl, le Xeroquel et le Leponex font prendre le plus de poids. Ils sont suivis par le Xeplion et le Risperdal qui ont un profil comparable intermédiaire vis-à-vis -vis du poids. Donc, vous voyez ici le classement donc, euh, le, le, le zyprexal, l'olanzapine en France hein, est celui qui fait prendre le plus de poids euh, suivi par le, le largactil. Donc, euh, il est très très important de garder cela à l'esprit puisque le zyprexa est encore très fréquemment prescrit alors que qu'il euh, augmente quand même très fortement ce risque. Donc, on a vu voilà, les critères en fait hein, pour le tour de taille. Euh, le tour de taille doit rester inférieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme c'est les recommandations européennes. Et pour l'hypertriglycéridémie, le taux de triglycérides ne doit pas dépasser 1,7 millimolaires. Donc, un des problèmes aussi euh, qui est lié euh, donc, à la fois au syndrome métabolique et on a vu, à l'observance aussi, hein, c'est la sédation. Et donc, il y a beaucoup de patients qui se plaignent de sédation. C'est intéressant de constater d'ailleurs que souvent, ils ont plusieurs médicaments, et notamment des anxiolytiques et des hypnotiques. Donc, euh, on fait beaucoup de nettoyage entre guillemets, au centre expert pour améliorer l'énergie euh, des patients. Et, euh, donc, euh, parce que Forcément, si on prescrit des molécules sédatives, en fait, ça va ralentir le métabolisme et favoriser la prise de poids. Donc ceux qui ont euh, un effet sédatif, c'est ceux qui ont une action euh, histaminergique, et ce sont les mêmes que l'on a vu précédemment, qui sont responsables de la prise de poids. Donc le léponex, le xéroquel, le larguéctile et le, le zyprexa. Donc le, le xéplion euh, et l'abilify sont les moins sédatifs parmi les antipsychotiques de seconde génération. Donc raison pour laquelle ils sont intéressants, particulièrement en début de maladie. Et en plus, on a vu qu'ils avaient une forme injectable. Donc euh, c'est pour ça qu'ils sont euh, à privilégier en première intention. Donc, vous voyez ici le classement. Donc pour prévenir le syndrome métabolique, on a vu hein, quand euh, si euh, ce syndrome métabolique est lié à des facteurs génétiques, il n'y a pas grand chose à faire. On peut agir par contre sur euh, l'alimentation, le tabagisme et l'activité physique, donc ça avec euh, des chances modérées de succès. Ça C'est le, le style qui le dit. Et puis euh, donc euh, surtout, on peut choisir des antipsychotiques qui euh, aggravent moins euh, le profil métabolique, mais ce n'est pas toujours possible, notamment quand on est dans le cadre du, de la clozapine, du Léponex, et, euh, et qui a eu un échec d'autres traitements médicamenteux donc euh, on a vu euh, que le donc on peut choisir par exemple entre abilify xeplion euh, euh, aldol et solion pour euh, limiter le risque de syndrome métabolique par contre la kétiapine on a vu qu'elle avait un risque intermédiaire sur le syndrome métabolique alors qu'elle avait une efficacité assez modérée sur les symptômes psychotiques donc en fait ça en fait un antipsychotique qui finalement n'est pas très indiqué dans, dans la schizophrénie et euh, donc euh, zyprexa et clozapine ont des risques euh, élevés mais c'est le zyprexa qui a le risque le plus élevé, donc en fait le zyprexa ne devrait être réservé que pour les patients qui ont une contre-indication au leponex comme une agranulocytose par exemple. Donc, concernant l'alimentation, il est important de rappeler en fait, que l'alimentation inflammatoire du régime occidental va favoriser la prise de poids euh, et diminuer euh, l'énergie, puis favoriser une dysbiose au niveau du microbiote. Donc, il y a de plus en plus de recherches au niveau du microbiote et euh, l'action des antipsychotiques pourrait passer par là. Donc, vous voyez ici un exemple typique de régime occidental qui est censé être appétissant et en fait qui est bourré de sucre rapide, de, de graisse saturée, et donc de le remplacer par une alimentation anti-inflammatoire. Donc, il y a de nombreux composés de l'alimentation qui ont montré une, une activité anti-inflammatoire. Vous voyez ici euh, dans les épices l'ail, le gingembre, le safran, le curcuma. Euh, il y a aussi le thé et la caféine qui ont anti inflammatoire et puis euh, plus globalement la consommation de protéines, d'oméga-3 et de certaines vitamines. Et donc le régime méditerranéen, c'est celui qui est actuellement le plus plébiscité en santé mentale. Donc voilà quelques exemples euh, de plats qui restent appétissants et qui sont euh, anti-inflammatoires. Donc une donnée intéressante aussi, c'est que les oméga-3 ont montré une efficacité dans la réduction du taux de triglycérides. Donc on a vu que cette augmentation de triglycérides était problématique dans la schizophrénie. Et donc Ça pourrait être aussi un argument pour l'ajout d'oméga-3. Les oméga-3 ont été associés aussi à une faible réduction des symptômes psychotiques. Alors je dis bien faible réduction... Euh, donc euh, il pourrait être quand même intéressant, euh, il y a eu aussi des études sur les premiers épisodes psychotiques, mais en fait il n'y a eu que deux essais contre les randomisés avec des résultats contradictoires, donc ça par contre euh, on ne peut pas encore les recommander, mais comme ils n'ont pas d'effet secondaire en fait, euh, et qu'ils ont d'autres propriétés qui peuvent être intéressantes, notamment sur la dépression, euh, en soi c'est quand même un complément alimentaire qui est extrêmement intéressant. Alors, euh, la pratique du jeûne, euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour euh, prévenir le syndrome métabolique, et notamment le jeûne intermittent. Donc, il y a plusieurs façons de pratiquer euh, le jeûne. Il y a soit la restriction calorique, donc diminuer globalement de 20% son apport de, de calories, soit le jeûne intermittent qui consiste en fait à réduire la durée sur laquelle on s'alimente et donc mettre l'intestin au repos. Donc, c'est plus vers les 16 heures par jour que 12 heures par jour. Donc, c'est par exemple ne pas manger entre 20 heures et midi le lendemain. Et, euh, et donc ça, ça permettrait d'atteindre plus facilement la restriction calorique parce que finalement la restriction calorique, c'est la seule intervention qui a montré une efficacité dans la réduction du poids. Et donc, euh, il y a des formes euh, plus importantes de jeûne qui sont le jeûne thérapeutique que je ne vais pas aborder ici, mais qui ne sont pas encore euh, recommandées, notamment pour les personnes qui, qui prennent des médicaments. Et donc, on a pu démontrer euh, récemment que le jeûne était efficace sur la réduction des symptômes d'anxiété et de dépression euh, chez des personnes qui n'avaient pas de troubles psychiatriques et surtout qu'il est efficace aussi sur la perte de poids. Donc, euh, ça pourrait être particulièrement intéressant euh, dans la schizophrénie. Si ces interventions n'ont pas été efficaces, on peut aussi proposer un traitement, par, euh, un traitement adjuvant en fait, pour favoriser la perte de poids. Donc Les deux traitements qui ont montré une efficacité, c'est euh, la metformine, c'est le glucophage, hein, qu'il faut prescrire jusqu'à 2 grammes par jour en deux prises, parce que souvent je vois des doses de glucophage qui sont insuffisantes, et euh, l'épitomax, le topiramate, qui euh, donc a montré une efficacité pour euh, la perte de poids et qui en plus a montré une efficacité sur euh, la réduction des symptômes euh, psychotiques en adjonction aux antipsychotiques. donc ça, On verra ça euh, dans la partie suivante. Donc, il faut se souvenir que l'activité physique, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Donc, euh, quand on, on, on, je, je parle d'activité physique, parfois, euh, j'ai des retours en disant qu'on prend les choses à l'envers. Mais en fait, ce, ce n'est pas euh, une fois qu'on est en bonne santé mentale qu'on se met au sport. C'est vraiment l'activité physique qui a une action thérapeutique démontrée. Hein, C'est un des meilleurs niveaux de preuve dans la dépression, par exemple. Et donc, il faut absolument encourager nos patients à pratiquer une activité physique. Alors, chez des patients qui ont des obésités, qui ont le, les manques de motivation les plus sévères, je vais prescrire de la kinésithérapie s'il le faut. Euh, euh, en rappelant que les objectifs en fait, de l'OMS, c'est au moins 2h30 euh, d'activité modérée par semaine en 3 séances, par exemple, ou euh, 75 minutes d'activité intense. Euh, donc, euh, modéré, c'est une légère accélération du rythme cardiaque. Intense, c'est une forte accélération du rythme cardiaque. Euh, donc, euh, par contre, la marche n'est pas comptée euh, dans, ce, dans ce compteur d'activité physique, même si la marche est importante. Euh, là, on parle bien d'activité modérée, donc c'est plus qu'une activité légère comme la marche. Donc après, il n'y a pas de recommandation sur le type d'activité de, de, physique. Mais ce qui semble le plus recommandé, c'est d'alterner des séances de cardio, c'est-à-dire aérobie comme la course à pied, la natation, avec des séances de renforcement musculaire, en fait mais de ne pas faire les deux en même temps, parce que euh, quand on fait du cardio, on est dans le catabolisme, c'est-à-dire la destruction euh, énergétique, et dans le renfort, on est dans l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire. Donc il ne faut pas envoyer à la fois des signaux euh, vers le plus et vers le moins pour avoir une efficacité, puisque les deux sont importants. Euh, ça, la, la construction musculaire, en fait, permet aussi d'augmenter le métabolisme de base et donc de faciliter la perte de poids. Donc Une autre chose, on l'a vu aussi, c'est que pour atteindre ces objectifs-là, il faut aussi diminuer tout ce qui est sédatif. et On voit beaucoup trop de benzodiazépines prescrites au long cours ou d'antipsychotiques sédatifs complémentaires type tertian, notamment qui est beaucoup trop prescrit et qui augmente des effets secondaires en termes de prise de poids et de sédation. Et donc, euh, le manque de motivation et la audi, donc c'est un symptôme négatif à l'origine de nombreux autres symptômes de la schizophrénie. Donc qui, euh, on essaye de prendre ça en compte et on fait euh, de la recherche euh, là-dessus euh, dans les centres experts. Donc Toujours se souvenir qu'on peut arrêter donc s'il y a une prise d'anxioïtique ou d'hypnotique qui se fait depuis plusieurs mois et qui a une dépendance physiologique qui s'instaurait, de passer par une forme en goutte, de valium en goutte, par exemple le diazépam avec une décroissance très progressive, par exemple enlever une goutte par jour. Euh, et de faire des paliers en fait, s'il y a un rebond d'anxiété ou d'insomnie ou euh, jusqu'à atteindre le sevrage complet de, de la molécule. Et puis souvent, en fait, c'est euh, d'accepter en fait, que le sommeil euh, est imparfait et souvent les personnes oublient en fait, que c'est normal de se réveiller pendant la nuit et de, de ne pas avoir toutes les nuits des nuits complètes et, et réparatrices. Donc, euh, et puis, euh, donc de travailler aussi sur l'hygiène du sommeil, euh, l'environnement de sommeil aussi, euh, l'exposition aux écrans et tout, et tout ce qui va avec. Et puis, euh, donc, euh, pour euh, l'activité physique, on a aussi des psychothérapies qui permettent euh, de commencer par des, ce qu'on appelle l'activation comportementale, de mettre en place des activités, des actions euh, valorisées. Et donc là, je ne parle pas d'entretien de, euh, de, motivationnel, parce qu'en fait, euh, l'entretien motivationnel ne génère pas de la motivation, elle a juste pour le but de faire apparaître au patient sa motivation, euh, alors que la thérapie d'acceptation et d'engagement, elle, elle est plus ciblée sur les valeurs, sur ce qui a du sens. Et donc, euh, une fois que la personne a identifié ses valeurs, là, en fait, la motivation euh, peut augmenter.